Bonjour, je suis Vincent Gallereau, directeur du service Client Mythique. Le service Client accueille les membres Mythique tout au long de leur parcours, de leur expérience sur le site, avant leur inscription jusqu'à jusqu leur usage sur le site. Il s'agit donc pour nous de bien comprendre leurs attentes pour bien les accompagner. Le service Client est très important pour Mythique car le service Client seul point de contact euh, des clients avec la marque. Euh, nous sommes très fortement à leur écoute euh, et on est bien sûr là pour les accompagner dans leur, dans leur expérience et pour leur permettre de vivre une meilleure expérience. Ce sont généralement donc, des, des personnes très positives, très dynamiques, en, en recherche euh, d'une vie sociale riche et, euh, et, et dynamique, positive. Euh, et Mythique d'ailleurs bah, comprend leurs attentes en réinventant également euh, d'autres codes de la rencontre en leur proposant de se rencontrer sur des soirées également. Les équipes mythiques sont euh, pour répondre à ces besoins euh, déjà fans de la marque et euh, forcément très à l'écoute et, euh, et dans l'empathie euh, pour faire en sorte que les clients se livrent et qu'en se livrant nous répondons bien à leurs attentes. C'est en même temps une, euh, une relation proche de nos clients mais c'est aussi une, une relation euh, liée au, au volume puisque euh, chaque année en fait, nous modérons et nous traitons 20 millions de textes de présentation qui nous sont proposés par nos clients et à peu près 15 millions de photos et ce dans un délai très très court. Le but est que le client voit son profil totalement complété avant la fin de sa première connexion. Parmi les très très nombreuses euh, anecdotes euh, que l'on entend tous les jours sur le service client, l'une ne m'a bien plu. Euh, C'est celle d'un membre qui avait flashé sur une, euh, une femme, une correspondante, et qui, le, le jour de sa première rencontre, a eu un, un vrai problème d'ordinateur. Il n'a plus à se connecter à son profil et donc plus à lui confirmer euh, le rendez-vous. Euh, il a donc contacté le service client. Il nous a fortement euh, demandé de, euh, de contacter cette cliente pour lui confirmer ce rendez-vous, chose que nous avons faite et euh, le lendemain, ce membre qui avait résolu son problème d'ordinateur nous a chaleureusement remercié, euh, ça fait partie des anecdotes qu'on aime, euh, bah, qu aime bien partager et qu'on s'est avait en tête chaque jour quand on arrive. Alors ça représente beaucoup déjà pour, euh, pour les équipes hein, qui se donnent chaque année, euh, toute l'année, tout au long de l'année, euh, euh, pour répondre au plus vite euh, à tous les clients qui nous appellent, qui nous envoient un email. Euh, C'est la possibilité surtout de, de montrer euh, aux différents départements en interne que euh, bah, notre engagement en fait, a une valeur et que euh, bah, le marché euh, récompense cette valeur. Voilà, donc on est très très fiers.